Bonjour et bienvenue sur Langue en Poche. Aujourd'hui, je vous parle du logiciel Tell Me More que vous pourrez retrouver dans votre CRL à l'Université de Strasbourg. Avec ce logiciel, vous aurez besoin d'un casque avec un micro. Vous pouvez en demander un à l'accueil de votre CRL en échange de votre carte étudiant le temps du prêt. Pour accéder au logiciel, vous vous connectez sur l'ordinateur et normalement, il est sur le bureau. Si ce n'est pas le cas, allez voir dans le menu « Démarrer » et tapez « TellMemore ». Si vous ne branchez pas le micro de votre casque à micro, le logiciel ne démarrera pas. Quand le logiciel démarre, vous accédez à cet écran d'accueil. Si vous n'avez pas encore de compte sur TellMemore, vous pouvez créer un nouveau compte. Ici. On vous propose de donner un nom et un mot de passe. Si un jour vous ne vous souvenez plus du nom et du mot de passe que vous avez mis, votre compte sera perdu à jamais. Ce que je vous conseille donc c'est d'utiliser vos identifiants ENT. Attention également à ne pas mettre un mot de passe de plus de 16 caractères. Au moment de vous connecter ou de créer un compte, vous avez aussi la possibilité de choisir la langue de l'interface. Vous avez donc de l'allemand, de l'anglais, du néerlandais, de l'espagnol, du français et de l'italien. Quand vous vous connectez pour la première fois ou toutes les fois suivantes, vous aurez toujours la possibilité de choisir si aujourd'hui vous voulez faire du français ou de l'anglais. Ensuite, vous pouvez choisir votre niveau et changer de niveau à chaque fois. Ça ne pose pas du tout de problème. Vous validez. À ce moment-là, on vous propose donc deux modes d'apprentissage. Le mode libre et le mode guidé. Je vais vous montrer à quoi ils correspondent tous les deux. On va commencer tout de suite avec le mode guidé. Quand vous arrivez dans le mode guidé, vous avez la possibilité de choisir par quelle thématique en quelque sorte, vous voulez entrer dans votre apprentissage. Vous pouvez choisir les fonctions langagères, qui sont là, et qui correspondent en gros à de la grammaire. Vous pouvez aussi choisir d'entrer par thème, par thématique, ou par culture, qui correspondent à des points culturels de la langue que vous avez choisi. Et si vous descendez tout en bas, vous avez accès à complet. Une entrée complète qui va mêler thématique culture et fonctions langagières. Vous arrivez ensuite sur un écran comme ça qui récapitule tous les thèmes et tous les exercices que vous pouvez faire sur mémoire avec le niveau que vous avez sélectionné au début. Quand on passe la souris sur un exercice, celui-ci par exemple, on voit à quoi il correspond et quelles sont les compétences auxquelles vous devrez faire appel. Ici, vous devrez faire appel à de l'écoute, à de la production orale. Et à de la lecture. Si vous cliquez ensuite à gauche sur un des sous-thèmes, celui-là par exemple, vous allez avoir une vue détaillée du cours et de tous les exercices qui sont dans ce sous-thème. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé de faire tous les exercices, ni de les faire dans l'ordre. Vous choisissez ce que vous voulez faire. Quand vous êtes sur un exercice, vous arrivez sur un écran comme celui-là où vous avez la possibilité de faire diverses choses. La première chose, c'est le rond en haut à gauche. Si vous cliquez dessus et que vous cliquez ensuite sur un mot, le mot « veut » par exemple, le verbe à l'infinitif apparaît et vous pouvez demander à prononcer le mot, à vous entraîner à la prononciation du mot. Vous pouvez aussi demander à ce que l'interface prononce le mot pour que vous puissiez entendre la prononciation et vous pouvez demander la conjugaison de « vouloir ». Avec la petite coche, vous validez votre exercice et vous demandez la correction. Si vous cliquez ici sur la petite ampoule « Solution », vous allez voir apparaître toutes les solutions de l'exercice. Avec les flèches précédents et suivant, vous accédez à la suite ou aux parties précédentes de l'exercice. Dans le bandeau du bas, la maison correspond à l'accueil, au retour à la liste des exercices. Avec les flèches, vous pouvez accéder à l'exercice suivant précédent. Voilà les différentes options du parcours guidé. À présent si vous voulez faire un parcours libre vous pouvez aller en haut sur la petite flèche qui descend et choisir mode d'apprentissage. Vous pouvez ensuite cliquer sur mode libre et passer à un mode libre. Dans le mode libre vous pouvez choisir de travailler sur des thématiques ou de travailler sur des ateliers. Vous avez donc un atelier culture, un atelier vocabulaire, un atelier grammaire, un atelier oral et un atelier écrit. Le dernier icône correspond à la synthèse. Ici, vous pourrez voir où vous en êtes dans tous les exercices que vous avez pu faire dans le mode libre. Si vous choisissez un thème, vous pouvez choisir de le faire dans l'ordre ou choisir de travailler par activité. En général, la première activité d'un thème est un dialogue avec reconnaissance vocale. D'abord, vous allez écouter ce que l'interface vous dit et ensuite vous allez choisir une réponse. Mais pour une choisir une réponse, vous allez devoir parler et prononcer la phrase. Ça permet de vous entraîner à la prononciation. Ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que vous pouvez régler le niveau de difficulté du logiciel. Si vous allez en haut avec la petite flèche et vous choisissez « Options », vous pouvez régler le niveau de difficulté de la reconnaissance vocale. Si vous êtes débutant, vous pouvez mettre à 1. Mais si vous êtes très très bon, voire bilingue dans la langue que vous avez choisi de travailler, vous pouvez mettre le niveau 7. Et ensuite, vous validez vos modifications avec la petite coche validée en bas à gauche. Si vous allez dans les paramètres, vous voyez que vous avez accès à diverses choses. Tout d'abord, un guide grammatical avec des explications sur des points de grammaire. Vous pouvez choisir le niveau et la catégorie du point de grammaire que vous cherchez. Vous avez également un outil de conjugaison. Et vous pouvez chercher des verbes par niveau ou directement en le tapant dans la barre de recherche. Et enfin, vous avez accès à un lexique qui recense tous les mots que vous pourrez trouver dans les exercices du logiciel Talmimore. À tout moment, vous pouvez demander de l'aide sur l'écran en cours, sur la navigation ou sur la reconnaissance vocale, si vous ne vous souvenez pas à quoi correspondent les différents boutons. Enfin, dans le module Options, vous pouvez modifier toutes sortes de choses sur les paramètres du logiciel et vous pouvez également modifier votre mot de passe. Ce sont donc les principales choses à savoir et fonctionnalités de base de mémoire Mais vous verrez que je ne vous ai pas montré tous les types d'exercices que vous pouvez faire. Vous avez accès à des quiz, à des textes à trous, vous avez accès à des exercices de grammaire, des cartes, des exercices de cliquer-glisser. Vraiment plein de choses différentes qui vont vous motiver dans votre apprentissage du français ou de l'anglais. N'hésitez pas à créer un compte sur telle et à faire des exercices dessus, vous allez vous améliorer très vite. Ce logiciel est notamment très utile si vous voulez travailler votre prononciation. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie d'utiliser telle ou que vous aurez mieux compris comment utiliser ce logiciel. Moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo de langue en poche. Salut